Bonjour, je m'appelle Eloïse Faure, je suis la responsable de l'antenne de l'héros de Surfrider Foundation Europe et aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous parler de notre bataille, la bataille contre l'artificialisation du littoral. Cette bataille, elle a commencé avec notre opposition à la construction d'un grand building en bord de mer sur la commune de Valras-Plage, avec l'aide du collectif de sauvegarde du littoral. Et nous ne sommes pas seuls. De nombreux habitants de la commune et de l'agglomération de Béziers nous ont rejoints, offusqués de ne pas avoir été concertés pour la création de ce monstre blanc. Mais pourquoi cette bataille L'artificialisation du littoral est une cause majeure des inondations et submersions marines des communes du littoral. Et si nous n'arrêtons pas ça bientôt, aller à la plage ou se balader en bord de mer ne sera plus qu'un souvenir. Aussi, il est important que vous preniez conscience que vous êtes acteur de votre commune et non pas simple figurant. Alors oui, vous avez le droit même, l'obligation d'être concerté. Et oui, vous avez le droit de dire non et de donner votre opinion. Alors c'est pour ça que nous lançons ce cri d'alerte, cet appel aux associations de préservation de l'environnement et du littoral, aux élus de la région, du département, des communes du littoral, aux habitants concernés par ces projets d'aménagement et aux juristes qui souhaitent et peuvent nous venir en aide pour ce projet. Et comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas seuls. Je m'appelle Guillaume Nery, je suis champion du monde de plongeant en apnée. Bonjour, je m'appelle Sarah. Je suis Élise, bénévole chez Surfrider, bouche du rhône Christian Pilot, possible euh... municipal à Marseillais. Corinne Bastide, élue sur la commune de Marseillan. Je suis de Guiraud. Bonjour, Sylvie de Marseillan. Je suis Charlie, Je suis Aurore Asso. Je suis Sarah Atimi, responsable du bureau méditerranée de l'association Surfrider. Je m'appelle Lydie Boff, je suis bénévole Surfrider et juriste en environnement. Je suis Daniel Vanegas, je suis médecin. Je m'appelle Brigitte Vanegas. Je suis abgoïste et kiné. Je m'appelle Joël Chancel. Je suis boujanaise. Je m'appelle Eric Fabre. Bonjour, je m'appelle Val je m'appelle Olivia Garcia, je m'appelle Pagès Sébastien, je suis je suis bénévole à Sturpray Va. je m'appelle Yannick Cano. je suis Thierry Bouzig, je m'appelle Christine Pagès, je m'appelle Tony Cano, je m'appelle Périne Guillaume, je m'appelle Delphine Chapuis, je m'appelle Claude Chapuis, je m'appelle Julie Libre, Arnaud Bonjour, je m'appelle Thibaut Briherin, Périne Teta je m'appelle Thierry Antoine, je suis conseiller municipal à Béziers, bonjour Gaël Robin, je suis très athlète, je m'appelle Laure Valet, je suis avocate, je m'appelle Isabelle, je m'appelle Pré. Je suis Sylvain Marchand. Je m'appelle Julien, je suis étudiant en sciences du littoral. Je suis contre, contre l'urbanisation du littoral. Aujourd'hui, on ne peut plus ignorer les préoccupations environnementales des habitants des communes. Pour nos enfants et petits-enfants, il est temps de prendre nos responsabilités citoyennes au sérieux. Nous comptons sur votre engagement citoyen pour nous aider à préserver notre littoral. Il y a urgence à se mobiliser. Rejoignez-nous cette vidéo a pour but de sensibiliser et de lutter contre l'artificialisation du littoral. Alors si vous voulez participer à cette action et nous aider, signez cette pétition et partagez la vidéo.